Salut, c'est Ross. Voilà, bienvenue sur la chaîne donc, Ross Motovlog où je donne mon avis donc, sur l'actualité moto, scooter, etc. Comme toujours, n'oubliez hein, pas donc, de vous abonner, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours euh, du bien pour le, réfé le référencement de la chaîne et pour, pour que la, la chaîne se fasse connaître de plus en plus. Voilà. Alors, on va attaquer aujourd'hui sur une moto d'exception, une moto qui est très très attendue, enfin du moins pour ceux qui ont le, le budget qui est assez élevé, attendez, je vais doubler. C'est la Panigale euh, v 4 es euh, qui va sortir donc en 2023. Il ne va pas avoir de gros changements sur la moto d'après ce qu'ils disent, mis à part qu'ils vont essayer de régler un souci qu'il y avait eu sur l'ancienne version qui était au niveau des, connectés, des sondes et, euh, et certains câblages électriques avaient tendance littéralement à fondre euh, quand le moteur était trop chaud. Surtout si vous faisiez beaucoup de circuits où ça monte à des grosses températures ça va littéralement euh, ça s'affondrait quoi. Et il euh, y avait donc des, des, des sources d'erreurs, des sources de panne qui, se, qui provoquaient à cause de ça. Donc je pense, c'est même, même sûr qu'ils vont régler ce souci. Euh, ils vont essayer de, de, voilà, de, de pallier à ce problème, surtout au prix où elle est vendue la moto quand même con à chaque fois de devoir la ramener en concession pour qu'ils changent le câblage électrique parce qu'une fois que le moteur est fait et tout pour commencer à changer les câblages c'est plutôt la merde donc voilà sinon bon que dire de la moto c'est toujours une moto qui est, qui est hyper boostée avec une motorisation de plus de 200 chevaux euh, c'est un 4 cylindres donc moi j'aime bien ça <rire> vous me connaissez que ça soit 4 cylindres en ligne ou 4 cylindres en V moi j'aime bien bon c'est vrai qu'avec une petite petite euh, on va dire euh, Ouais, j'aime un peu plus le 4 cylindres en ligne, parce qu'il est mieux refroidi. Le 4 cylindres en, en V, qui est propre à Dugati, euh, a tendance à chauffer. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y avait les, le câblage qui fondait. Bon, déjà, c'est un problème de câblage. Hein. C'est un problème de au niveau des plastiques, qu'ils ne euh, sont pas assez résistants. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est des moteurs qui chauffent énormément, parce qu'il y a toujours ce problème, comme je expliqué, c'est que les deux cylindres qui sont vers l'avant de la moto sont bien refroidis parce qu'il y a l'air. Euh, malgré qu'elle est liquide au froidissement il y a aussi l'air qui, qui joue beaucoup et mais par contre les cylindres qui sont vers carrosserie le problème qu'il y a c'est qu'ils qu sont trop en, impactés dans le, dans le moteur dans, le, dans la carlingue et euh, <coughs> ça a tendance à chauffer c'est pour ça que souvent même sur la Street Fighter V4 euh, comme elle a pour, plus quand même pour vocation à rouler sur la route euh, ils ont tendance à couper littéralement les, les deux cylindres arrière quand vous, faites, vous êtes à partir de 50 km h c'est à 50 et en dessous quoi parce qu'ils euh, avaient des problèmes de surchauffe Attends, je vais tourner à gauche euh, voilà ils avaient des, pro des problèmes de surchauffe donc ils ont, trop, ils ont, ils ont réussi à pallier qu'à ça qu en déconnectant littéralement les cylindres arrière c'est comme ça et donc euh, sur cette, la, la, la, la Panigale ce qu'il y a c'est que c'est une moto qui est sur la même architecture que la Street Fighter V4 elle est juste un Foule total contrairement à, à la Street Fighter, où elle est un peu plus aseptisée pour pouvoir avoir une, surtout une utilisation un peu plus routière. Là, c'est un peu plus brut de décoffrage. Donc, si vous achetez une panigale, une panigale sachez une chose c'est que c'est une moto, faut pas se cacher. Elle a plus provocation à faire du circuit qu'à rouler sur la route. Elle est exploitable sur la route, forcément, mais vous allez voir que la moto chauffe beaucoup plus. Euh que le moteur est beaucoup plus hargneux et c'est un peu plus chiant à, à exploiter. Je veux dire, vous allez voir, là, la moto, c'est pas, pas du tout la même chose que sur que, que une Street Fighter. Street Fighter est déjà extrêmement puissante, mais ils l'ont aseptisé pour pouvoir avoir une utilisation un peu plus routière. Là, c'est vraiment brut de décoffrage et justement, le moteur a tendance à surchauffer. J'espère qu'ils ont réglé ce problème. Parce que sinon, euh, si vous commencez à avoir des moteurs qui chauffent, c'est très mauvais pour la mécanique. C'est très mauvais même pour les pour les les durites, les câbles, et tout le câblage et tout. C'est pas bon et en plus ça a tendance à bouffer beaucoup d'huile et à bouffer du liquide de refroidissement parce qu'à un moment ou à un autre il faut que ça tape dans quelque chose et voilà c est, c est, je pense je pense pas qu'ils aient vraiment réglé le problème absolument parce que c'est l'architecture du moteur qui est comme ça et c'est malheureux mais on on peut pas faire autrement une architecture de moteur elle est elle est, elle est elle est elle est comme ça elle est comme ça par contre au niveau des câblages ils peuvent les renforcer les gainer un peu mieux pour justement qu'ils supportent cette chaleur par contre au niveau de la de la consommation d'huile et la consommation de liquide de refroidissement je pense pas qu'on puisse faire des miracles c'est l'architecture qui est comme ça le mien par exemple, c'est un 4 cylindres en ligne et comme tous les cylindres sont en ligne face au vent, c'est extrêmement bien refroidi que je sois en, en embouteillage, en montagne que je fasse du duo, que je roule en pleine chaleur le moteur, il, il souffre quasiment pas, il, il chauffe pratiquement pas et euh, la seule chose que ouais voilà, en plus elle consomme pas du tout d'huile, rien du tout, après c'est sûr qu'un 4 cylindres en, en ligne un peu moins de niac, attendez je doulais un peu moins de nia qu'un 4 qu qu cylindres en, en V. C'est comme ça. C'est le, le, le, pour ça qu'ils aiment bien beaucoup ça, les, les Dugatti. C'est que le 4 cylindres en V a beaucoup plus de patates que le 4 cylindres en ligne. En ligne, c'est l'architecture qui est comme ça. C'est pour ça que Ducati a toujours préconisé ça. Mais voilà, il y a toujours un revers de médaille. C'est qu'en contrepartie, il surchauffe. Et euh, moi, par exemple, il est très très bien refroidi, mais en contrepartie, il manque un peu de, de, de de punch à, à basse vitesse voilà il faut arriver à partir de 6000 tours où là vous sentez vraiment, une, vraiment les chevaux arriver à bloc il y a vraiment une explosion de la, de la cavalerie qui arrive à partir de 6000 tours c'est comme ça, c est, c est, tous les moteurs ont des, ont des problèmes, après moi personnellement c'est sûr que je préfère un moteur qui, qui, qui chauffe moins Quitte à avoir un peu moins de, de punch à l'accélération. La, bon, enfin, quand vous achetez ce genre de, mode, de moto, de toute façon, c'est généralement, c'est pas pour rouler doucement. Si vous faites vous acheter ce genre de moto pour rouler à 50, 60 ou même à 80, euh, laissez tomber. Déjà, c'est une moto qui n'aime pas les bas régimes et qui, et qui cogne, malgré que ce soit un 4 cylindres. Malgré que ce soit un 4 cylindres, je sais, je sais que j'ai pas le droit de doublé ici, mais bon, il, il se traîne. Euh, malgré que ce soit un 4 cylindres, il a tendance à, se, à cogner à bas régime. Il aime pas ça du tout. Alors que le mien, euh, je peux descendre même à, en 4ème ou 5ème à 40 que pff, le moteur, il s'en fout totalement. Il reprend tout aussi bien. Il a, il a une reprise de fou. Alors que là, non. Là, c'est des moteurs que... C'est un peu comme si vous aviez presque. Hein, attendez, presque, hein, j'ai dit. Un monocylindre. Il faut toujours être sur la boîte de vitesse, toujours en train de faire tomber les rapports pour, pour qu'elle reprenne. Voilà, c'est le truc. Et mis à part ça, ça reste une machine d'exception. J'en ai croisé souvent sur la route. Pas enfin, souvent. Bon. on se comprend, c'est pas non plus souvent mais j'en ai croisé assez souvent assez... j'en ai croisé au mot 3 ou 4 sur la route c'est vrai que quand vous la voyez elle impose le respect le, la face avant avec ses phares c'est magnifique, le côté est magnifique l'arrière, la boucle arrière avec ses trucs d'aération dans, dans les sièges, magnifique la moto est magnifique littéralement, donc elle vaut son prix il n'y a que des matériaux de dedans c'est du carbone, de l'aluminium et c'est pas du faux carbone, c'est du vrai carbone euh... Il y a tous les shifters up and down, toute l'assistance électronique, écran TFT, enfin c'est bourré d'électronique. Après niveau fiabilité, c'est du Dugati, donc bon, euh, c'est des motos qui demandent énormément d'entretien, qui très très chères en entretien, et que c'est assez aléatoire chez eux. Autant vous allez avoir de moto, vous allez avoir aucun problème. Si elles sont bien révisées, en temps et en heure, j'insiste, je, je, autant vous allez avoir beaucoup d'emmerdes. Je sais que j'ai un ami qui a acheté la Street Fighter V4. Euh, il a pris le pack carbone tout la total 35 000 euros la moto il avait à peine sorties de concession il a fuite de liquide de refroidissement à, au radiateur plus fuite d'huile sur le moteur donc voilà Bon, après ils ont réglé ça c'était une durite qui était, qui était poreuse au niveau du radiateur et, et, et un joint qui était défaillant au niveau de la culasse mais voyez c'est du ce genre de truc autant vous allez avoir aucune emmerde autant vous allez en avoir voilà. maintenant est-ce que je la conseille vivement si vous avez les moyens aussi bien à l'achat qu'en révision ensuite après voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation Je vous remercie toujours de fidélité On est 1641 abonnés Donc ça augmente, ça augmente, ça augmente énormément Ça prouve que la chaîne plaît Et puis c'est grâce à vous que, que donc ça continue et, puis, et que vous me soutenez Allez, bon ride à tous Ciao, ciao Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce bleu Pour le référencement, ciao